Je vous invite toutes et tous à venir apprendre le catalan. C'est une langue, euh, c'est une très belle langue, pas très loin du français et très très facile. Euh, et en plus, euh, c'est une barrière que vous, avez, que vous allez casser euh, au moment de communiquer avec les gens en Catalogne. Euh, Soc Maroc, Marroc, spécialement dans la ciudad de Marrakech, fa 5 ans que je vais à Catalogne. Bye, je voulais apprendre le catalan. Parce que la meva dona est catalana. Je vous a venir a à apprendre le catalan parce que c'est une langue més très eh, bonne et c'est une barrière més entre vous et le reste de, de la gent.